Salut, le triangle, le triangle des, Bermudes, des Bermudes, aussi appelé le triangle du diable, un endroit mystérieux et tristement célèbre. En moyenne, ce sont 20 bateaux et 4 avions qui disparaissent chaque année là-bas. Et si le triangle du, du diable fascine autant, c'est parce que, que la, la plupart de ces navires et avions se, se sont volatilisés sans laisser de traces. Bref, je me noyais dans les retards sur la vidéo spéciale Noël, quand je me suis rappelé de cette vidéo dans laquelle un vidéaste à la barbe d'un mois que j'adule faisait un fit dans une vidéo d'une chaîne à la barbe de 3 jours que j'adore sur un sujet que j'apprécie Pour eux Un mystère plan sur de nombreuses disparitions sans que l'on puisse affirmer avec exactitude ce qu'il s'est vraiment passé Faut qu'on revoie les bases Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons Je me suis rappelé de cette autre vidéo dans laquelle un vidéaste barbu de toujours m'inspire avec la participation d'un autre, pas fraîchement rasé, que j'aime bien, nous disait que le triangle est une zone très fréquentée, ce qui augmente mathématiquement le nombre d'accidents, que les disparitions à ces endroits ne sont statistiquement pas plus importantes qu'ailleurs, que la dangerosité alléguée du triangle des Bermudes n'est donc en fait qu'une légende urbaine. Puisque cette seconde vidéo est faite par les figures de proue de l'esprit critique, ils ont forcément mis leurs sources afin que l'on puisse vérifier. L'information est présente dans le premier paragraphe du premier lien d'une recherche banale. Mais c'est un article Wikipédia, donc pas une recherche sérieuse. Naviguons plus loin. Sa source est un article de France Inter, qui est un article technique donc pas une recherche sérieuse. La source de France Inter est le Huffington Post, qui est aussi un article, donc pas une recherche sérieuse. La source d'une Tank post est un article qui est parti dans Il les Mais heureusement, une fiche récapitulative est également disponible. Fiche contenant suffisamment de renseignements pour retrouver l'article original. Une étude de la fréquentation des mers y est faite. Victoire pour la grosse barbe, le Triangle des Bermudes est bien un des endroits les plus fréquentés de la planète. Les mers enregistrant le plus d'accidents sont listées Victoire pour le mur rasé, le Triangle des Bermudes n'en fait pas partie. Mais le Triangle de Corail, oui. Mais lui ne fait pas de vagues. Donc on peut effectivement affirmer que le Triangle des Bermudes n'est pas un des endroits les plus dangereux du monde. Et que puisque la formation est indiquée dans le premier paragraphe du premier site de la première recherche sur le sujet, je pense qu'on peut dire, sans trop se mouiller, que Fabien Olicard, ou celui qui a fait les recherches pour lui, est un flibustier. Donc pas une recherche sérieuse. Bref, le plus sage est de vérifier. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion a fait un réfus. Pour Fabien, je m'appelle Andy carl Simple.